Coucou tout le monde les Marvel Snapiens, j'espère que vous avez bien cette vidéo. Vous allez voir l'incroyable, le magnifique deck Bast ou Bastet. Euh, C'est un deck Pool 5, euh, tout simplement. Alors oui, maintenant il y a du Pool 4, il y a du Pool 5, de la série même. Euh, C'est le terme que l'on est censé utiliser. On a utilisé Pool depuis le début du jeu, mais Ben Broad souhaite que l'on utilise le terme série. Bon, dans un premier temps, on va continuer avec Pool parce qu'on est à l'aise avec ce truc. Alors maintenant, on peut crafter les cartes. Euh, ça, vous connaissez évidemment la news, vous avez sûrement entendu parler du patch, enfin, de, le patch il est sorti il y a un jour, donc peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais en tout cas, voilà, maintenant vous l'êtes, il y a une possibilité de crafter des cartes, une possibilité d'acheter des cartes avec la boutique de jetons, en fonction, alors ça c'est qu'à partir du level 500, c'est-à-dire que euh, si vous êtes à moins de 500 de collection, vous n'avez pas cette possibilité-là, euh, parce que normalement vous êtes pool 2, et à partir du moment où vous passez 500, vous passez pool 3, et là vous allez avoir ça. Donc Parce que euh, j'ai pas mal entendu hier sur le stream des gens qui me disaient « Mais Finchou, euh, moi j'ai fait la mise à jour, mais pourtant j'ai pas la boutique de jetons. » Parce que voilà, alors si je dis pas de bêtises, normalement c'est qu'à partir de 500 qu'on a cette possibilité comme ça de euh, crafter, d'acheter une carte. Cette carte là va avoir un coût, alors 1000 pour un pool 3, 3000 pour un pool 4, il n'y a pas beaucoup de pool 4, je crois qu'il y en a 10 et euh, 6000 pour un pool 5. Il n'y en a que 6 pour le moment dans le jeu et plus tard évidemment les pools 4 vont passer pool 3, les pools 5 vont passer pour le 4, ça va baisser comme ça. Je ne sais pas si les pools 3 vont passer pool 2 mais je pense qu'on va tendre vers un élargissement du pool 3. Et évidemment, les nouvelles cartes seront pool euh, 5 et pool 4. A euh, noter que quand euh, bah, vous allez avoir la boutique de jetons, vous allez avoir un nombre de points, euh, un nombre de tokens finalement, comme on peut appeler ça, de jetons euh, de craft, euh, en fonction évidemment de votre niveau. Normalement, vous allez en avoir... Alors, je ne veux pas dire de 6. Moi, j'en ai eu 6000 euh, et j'étais à euh, plus de 1000. Donc, je crois qu'entre 500 et 1000, euh, Peut-être que vous allez en avoir 3000, un truc comme ça Enfin voilà. Bon, en tout cas, vous allez vous mettre bien en termes de, de tickets Vous allez avoir la possibilité, si vous avez 3000, par exemple De crafter jusqu'à 3 cartes euh, de pool 3 ou alors une Alors, on ne craft pas celle que l'on choisit Alors, c'est pas une vidéo pour parler de, de la boutique de jetons Mais vous allez voir euh, où je veux en venir donc, je me connecte hier et la première carte que je vois, tout simplement, euh, c'est euh, le Bast, le Bastet, euh, qui finalement coûtait 6000 et j'avais 6000 points. Donc, c'était un gros investissement et je me suis dit, euh, est-ce que je crafte la carte Mais par contre, derrière, j'ai plus trop de points. Alors, derrière, moi, j'ai racheté un petit peu, j'ai acheté le pack là à 100 euros. Mais est-ce que je crafte la carte Est-ce que je ne la crafte pas Finalement, je l'ai crafté parce que je me suis dit, c'est une carte qui est extrêmement forte. c'est pour moi peut-être une des meilleures cartes du jeu alors j'aime pas dire meilleure carte pas meilleure carte du jeu parce que c'est un jeu qui euh, quand même a, a vocation à euh, on va dire homogénéiser toute la puissance des cartes c'est à dire qu'il y a pas normalement il est pas censé avoir des cartes plus fortes que d'autres d'ailleurs il y a eu quelques petits nerfs hein, pour justement refaire un mini équilibre avec Angela par exemple qui a zéro maintenant Colossus euh, non destroyer pardon j'ai toujours Colossus destroyer qui est un petit peu moins fort maintenant mais bref L'idée, euh, c'est d'avoir toutes les cartes qui ont à peu près la même puissance. Comme ça, il n'y a pas de frustration de euh, « Ah, j'ai eu découvert ça. Euh, j'ai moins de chance que toi parce que tu as découvert une carte meilleure. » C'est une histoire de deck building et de combinaison de cartes. Et bref... Euh, je découvre Bass et je me suis dit, bon, si je la prends pas maintenant, je vais sûrement plus la retrouver pendant plusieurs mois, pas plusieurs années, mais plusieurs mois, 2, 3, 4, 5 mois peut-être, et c'est une carte quand même qui est très intéressante en termes de deck building. J'aurais sûrement pas fait l'achat d'une carte tech, même une carte très forte en, en pool 6, en tout cas que euh, pool 5, pardon, que je considère euh, comme une bonne carte. Voilà, si ça avait été une carte tech je ne l'aurais pas prise. Par exemple, le Super Skrull. Si je ne dis pas de bêtises, le Super Skrull, il vole euh, les capacités continues, peut-être pas continues ou reveals, enfin bref, il vole quelque chose. Donc c'est plutôt une carte tech, pour moi, euh, c'est un, un investissement qui est lourd pour une carte tech, ça ne m'intéresse pas. Par contre, une carte de deck building, de construction de deck, vraiment, où le deck peut, on peut créer plusieurs decks autour. Là pour le coup, je vais faire l'effort. Donc pour le moment, j'ai crafté Bast qui le et j'ai craft... créé un deck autour. Vous allez voir, le deck est incroyable. Euh, et hier soir, euh, j'ai retrouvé le Destroyer. Donc euh, ça coûtait 1000. Bon, j'ai fait, fait l'effort de dépenser les 1000 pour le Destroyer. Même s'il a été nerfé de 16 à 15 parce que c'est une carte de construction. J'ai un Discord de Marvel Snap. N'hésitez pas à venir. Euh, c'est marqué dans les commentaires, description, enfin dans, les... pas commentaires, dans, les descriptions... dans la description des... de là ou des vidéos. Euh, et comme ça par exemple si vous hésitez à euh, Moi je ne suis pas tout le temps connecté Mais si, je vais vraiment essayer de faire un effort d'y aller de plus en plus souvent Mais si par exemple vous ne euh, savez pas Si vous devez euh, acheter une carte ou pas bah, Vous posez la question à d'autres personnes euh, dans, le, dans le Discord Et peut-être qu'ils vous aideront Par exemple je voulais acheter Maximus euh, Là pour le moment on me propose Maximus J'ai demandé sur Twitter et on m'a dit ah Peut-être pas J'avais envie de jouer dans, la, dans le deck Miracle rare, Mais en même temps ça se joue que dans ce deck là Et ce n'est pas forcément une carte de deck building, encore une fois, c'est une carte qui combote avec une autre. Euh, c'est un tiers de mes points. Voilà, je préfère laisser passer. Il y a des cartes en pool 3 qui qui m'intéressent plus, sachant que ces cartes-là, elles sont renouvelées toutes les 8 heures. Et on peut les geler. Euh, on peut les loquer comme ça si on veut. Si on n'a pas les, les, les sous et qu'on veut attendre un peu, enfin les tickets. Donc voilà. Euh, donc vraiment, essayez de demander, par exemple, parce que c'est quand même des achats importants. Alors, le deck Bast, justement, c'est le but de cette vidéo, ou Bastet, parce que c'est marqué Bast ou Bastet, euh, euh, une déesse égyptienne, je ne sais pas dans quel univers, j'imagine les X-Men, mais je dis sûrement une grosse connerie. Euh, donc pour un mana, c'est une 1 de puissance, et en reveal, la puissance de chaque carte dans votre main est ajustée à 3, donc tout euh, ce qui est dans votre main va passer à 3 de puissance. Donc c'est un deck euh, qui est un deck, on va dire... Un peu zo, c'est une version zo, zo c'est un deck un petit peu agro mid-range, mais version un peu euh, pimpée si je puis dire. Un peu euh, c'est un deck de riche parce qu'il y a du pool 3 dedans et en plus c'est vraiment la carte tech, c'est-à-dire la carte clé. Euh, donc si vous n'avez pas cette carte, bah en fait ce deck là ne va pas être jouable, en tout cas dans cette euh, après voilà, il y a d'autres decks zo, hein, je les avais présentés sur la chaîne avec Kazoo, avec Blue Marvel, euh, voilà, il y a plusieurs, plusieurs versions. Euh, D'ailleurs, ver le deck de Life Coach que j'ai présenté avant-hier, c'est un peu un deck zo, euh, version ongoing, version Life Coach, mais ça, pour moi, c'est un deck zo. Euh, mais, donc voilà, c'est un deck plutôt agro midrange, avec une combo. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir Bast. Donc, à partir du moment où il y a des cartes qui sont vraiment au-dessus des autres, en tout cas, des cartes qui me permettent d'augmenter considérablement mon winrate au moment où je vais les avoir, donc Bast, euh, bah, je vais jouer Chavez. Vous voyez, Chavez, on va la jouer dans ce genre de cas. Si jamais on a envie d'augmenter nos probabilités d'avoir une carte dans les 5 premiers tours. Et en vrai, normalement, la game se fait plus ou moins sur les 5 premiers tours, en tout cas avec ce deck. Et bon, la Chavez à la fin... C'est toujours bien de la piocher, mais c'est pour ça que voilà, il n'y a pas beaucoup de T5, il n'y a même pas de T4. Donc vraiment, l'idée, c'est de prendre toutes les lignes avec beaucoup beaucoup de points. Vous allez voir, les combinaisons sont dingues avec ce deck. J'ai fait beaucoup de games avec ce deck. J'ai testé plein plein de versions. C'est la version, pour le moment, la plus optimisée que j'ai. Euh... J'ai plus de 60% de win rate avec, avec un super average cube. Bon, En même temps, Bast, c'est incroyable. Donc voilà, vous connaissez les cartes. Il y a le Nightcrawler parce que ça se déplace bien. Euh, ça marche bien avec Angela qui est à 0 maintenant. Euh, L'Adam Warlock qui marche très bien avec Bast. Bast into Adam Warlock. Si je gagne l'emplacement, je pioche. À la fin du tour, l'idée, c'est de piocher un maximum. Et juste, justement, vu qu'on a un deck assez agressif, c'est extrêmement fort. Justement, Adam Warlock, c'est le genre de carte où on la découvre. En pool 3, on se dit « Ah merde, c'est vraiment nul !» Et en fait, c'est pas que c'est nul, c'est qu'il faut trouver les synergies avec. Mais quand ça rentre bien dans les synergies, c'est incroyable. Mister Sinister, parce que euh, l'idée du deck, c'est quand même... De, de, de, de prendre les lignes et ça, ça prend bien les lignes et avec Bast ça marche bien avec Forge également ça marche bien euh, donc il y a la Forge dans ce deck parce qu'il y a Brood Brood qui marche avec Bast qui, comme Monsieur Sinister c'est un Sinister amélioré finalement on a Dunaka qui fonctionne également avec Mister Sinister avec Brood ça fait un petit peu de points Iron Earth ça marche très bien aussi dans la curve la Wallsbane parce qu'on a plein de petites créas on, je joue pas l'écureuil mais j'aurais pu clairement jouer l'écureuil dans ce, dans ce deck j'ai pas la place l'Iron Man la Chavez c'est beau, c'est grand, c'est fort. On part direct euh, in-game. Donc vraiment, n'hésitez pas sur Discord à venir et à poser vos questions. Parce que euh, voilà, c'est vrai que c'est un jeu où il faut être précautionné avec ses ressources. Encore plus, parce qu'on ne peut pas les revendre. C'est pas comme sur Hearthstone où au pire on craft un truc et on se dit ah c'est pas fou, euh, une, deux semaines, un mois après, on le revend. Quoi. Donc je snap plus T1, même si on peut snapper T1. Euh... Ah, c'est intéressant, mais je crois que l'idée c'est quand même de jouer Nightcrawler T1. Parce que je vais Angela into Nakia. Alors, je snap T1 avec ce deck. Bon, voilà, j'essaye de travailler un peu mon snap. Pas parce que le snap T1 n'est pas bon. Je pense toujours que le snap T1, c'est la meilleure arme quand vous avez un bon winrate. Oh, c'est intéressant ça. On va Night Roller à gauche tout de suite. Parce que quand une carte se déplace ici, ça lui donne euh, plus 2. Donc si on la déplace, elle prend 2. Et on a le Warlock qui va nous permettre de piocher une carte normalement. Donc là, c'est hyper intéressant et on va commencer à, à piocher pas mal de cartes. Euh, donc, avec ce deck, je snap T1 si j'ai Bast. Voilà, j'ai Bast. Je pense que c'est OK pour snapper maintenant. Mais, alors, le snap T1 serait le mieux avec ce deck. Mais vous allez voir où je veux en venir. Euh, OK. Alors, Forge Black Panther, ça marche bien. Après, Bast Black Panther, ça marche pas. Le problème, c'est que de toute façon, il y a ça. Donc, je me demande s'il ne faut pas faire un place du style... Bast. Ou alors Angela. Bast. Je crois qu'on va faire ça. Angela et Bast ici. J'aime bien l'idée. Angela et Bast. Ok. Il joue pas à gauche. Donc ça c'est bien. On peut continuer à piocher. Là l'Iron Man est à 3. Oh Va falloir aller ici quand même. Va falloir gagner le Storm. Non, ça va nous... Ouh Attendez. Je me suis gouré d'Overlay. Bon, en vrai, c'était pas si grave. Mais pardon, pardon. C'est en train de me dire, mais les, le jeu, il est tout petit. <rire> Pardonnez. Euh, ok, Doki. Bon. Bah, écoutez, on a une belle combinaison. Hein. On a Forge. Into. Monsieur Sinister, qui met... Ça met pas mal de points. En fait, l'avantage de ce deck, c'est que pour peu, pour peu de mana, on met beaucoup de points. Là, on met... Euh, 8 plus 3 Vous voyez pour 4 on a mis 11 points C'est énorme En vrai lui même avec juste Jones Il gagne pas la ligne Vous voyez c'est assez dingue hein, de se dire ça Là on a gagné la ligne Et on continue à piocher et vous voyez on prend sur plein de lignes Ça ça pique mais ça pique aussi pour lui On va sûrement finir par Iron Man Je pense qu'on va On peut faire la Wallsbane. Ça me choque pas Wallsbane ou Iron Earth Peut-être Iron Earth. ça c'est quoi Iron Earth, ça fait plus de points, j'ai l'impression. Genre je mets Iron Earth ici. Je vois où ça va. Et je vais sûrement... Euh... Ouais, on va faire un truc comme ça. Comme ça, ça peut peut-être prendre un tout petit peu plus de points à droite, on sait jamais. Non. Spider-Man à gauche. Bah, en vrai, c'est pas trop dangereux. Parce que dans l'absolu, à gauche, je suis déjà en train de gagner. Et vous voyez, là j'ai pioché tout mon deck. Hein. Il me reste 0 cartes dans le deck. Donc c'est intéressant, ça c'est fort aussi. Euh, donc on va Iron Man au mid, je pense. Comme ça, on est sûr de gagner au mid. On, gagne, on est en train de gagner à gauche. Honnêtement, on n'est pas trop mal. Hein. Je pense qu'on va. Il n'y a pas grand chose qui nous fait perdre. Même s'il a genre leader, bah, en fait, il perd pour le coup. Euh... Que dire de ce deck euh... Donc, oui, ce qui est intéressant, c'est vraiment. En fait, la pioche dans ce jeu, et c'est pour ça aussi. C'est pas un, un hasard qu'il n'y a pratiquement pas de carte de pioche. Dans ce jeu, il y a Adam Warlock, mais c'est très compliqué de le mettre en place. Pour le coup, avec Bass, c'est incroyable parce qu'en en fait piocher dans ce jeu c'est trop trop fort on a que 12 cartes donc c'est pour ça que le mulligan aussi c'est ce qui avait été dit par les développeurs du jeu et Ben Brod en, entre autres il le, n'y le, a pas de mulligan dans ce jeu il n'y a pas la possibilité d'enlever notre main pour la remplacer par une autre euh... c'est quoi le mot en français pour mulligan c'est ouverture ou un truc comme ça non il n'y a pas de mot pour mulligan enfin le terme de jeu de cartes mulligan non c'est le mulligan bref Changement de main, mais ça veut rien dire. Euh... Donc vraiment, l'avantage de ce deck, c'est que tour 6, en fait, vu qu'on va souvent pas mal piocher, en tout cas c'est quand on a Warlock, on a vraiment la possibilité de faire plein de trucs. Oh, attendez, mais je peux perdre sur... Docteur euh, Boom. Ouais. Ah là là. J'ai. Après, il a pas snappé, c'est pour ça que je me suis dit, je pouvais perdre sur Boom. Et vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir... Bon, là, j'ai raté mon Iron mais d'où l'intérêt de faire Iron Parce qu'Iron si ça donnait plus 2 à droite, je gagnais. Bon, cette game était un peu étrange. Euh... Cette game était un peu étrange. Peut-être qu'il aurait fallu, à la place de l'Iron valider un peu plus une ligne, du style Brood à gauche. Après on sait pas où, en vrai c'est le Spider-Man qui nous bloque un peu parce qu'à la fin l'idée c'était quand même de jouer plusieurs cartes. Ok on a Bast en main. Bon ça ça nous pose problème parce qu'on a un deck qui a besoin de beaucoup de place justement avec les Mister Sinister, avec Brood. Mais ça n'empêche que c'est très très très très fort quand même. On a une Nightcrawler accessoirement qui peut aller là. Mais là en termes de points on a quand même beaucoup de points quoi. Ok. C'est quoi, le move C'est sûrement Angela, ici. Scorpion, c'est pas si grave. Je pense que je vais peut-être pas le jouer, celui-là. Nakia. Ah, dommage, hein, qu'il n'est pas là. Parce que là, on avait vraiment une grosse sortie avec Nakia Brood. Je pense qu'on va Iron Nurse euh, maintenant. Ici. En fait ce que j'aime c'est qu'il y a un côté surprise Genre il va pas savoir ce qui va se passer euh, Et à la fin il y aura le plus 2 Et nous au moins on sait qu'à la fin on a le plus 2 sur 3 créa Donc on peut voir en fonction si on abandonne si on abandonne pas Donc c'est assez tricky euh, Le seul hic c'est que voilà Si jamais il a la possibilité d'aller avec son, son, une carte Pardon <coughs> Sur le sanctum sanctorum Ça va être dur quand même de gagner les deux lignes Mais c'est jouable en vrai ça, ça peut être un peu compliqué. Euh... Parce que le salle du trône, ça double la plus grosse puissance. Nous, on a plein de puissance moyenne ou élevées, mais pas très élevées, vous voyez. Où je commence à perdre ma voix, moi. Euh... C'est problématique, ça. Euh... Bon, on a qu'à Iron Man, ça marche bien. Après, ça sera fait à la fin, quoi. Ah là là, dur hein. Encore, il y a des lieux genre, quand une carte est jouée, remontez-la dans la main. Quand une carte est jouée, détruisez-la. Ça, ça va. Parce que ça active quand même les, les, petites, euh, les petites copies de la carte. Bah, je suis pas très serein là en vrai. Là, il faut brood ici. Brood ici. Ok. Quoi qu'on va Iron Man là Une toute Chavez au mid En termes de points on est ok, faut juste pas qu'il ait des monstres ouais, Finalement le Brood était pas si mal à droite C'est vraiment chaud quand même là on fait la Chavez En vrai s'il si snap on part C'est une game où on n'a pas eu... Dommage parce qu'un petit Nightcrawler là Alors Ça c'est 9, ça peut passer à 11 Grâce aux Ironers Et en vrai à droite on a un peu de points On n'a pas beaucoup de points On a 2 et là on a 6 Donc on a 6, on a 8 On sera sûrement pas suffisant Mais en vrai au milieu si on arrive à prendre Largement davantage En fait l'idée c'est va-t-il pouvoir Accéder au Sanctum Sanctorum ou pas S'il y arrive On a perdu Parce que je pense qu'on a perdu à droite S'il y arrive pas, a priori on devrait gagner en vrai ça dépend parce qu'il peut nous mettre la, la misère au mid, mais... Bon, Nova. Nova c'est cool. On a vraiment... Bah... Angela. Iceman. Pour le moment c'est ok. Ah, captain c'est chiant. captain Marvel. On a perdu là. On a perdu parce qu'il va se déplacer avec Marvel. Ouais. Bah, c'est ce, euh, ce qui était prévu. Il a pas snappé, donc il... on n'a pas perdu grand point. Mais. Ouais, dommage, dommage. Dommage, dommage. Bon, les missions, ça fait toujours du bien. Oh là Ça, c'est la gavade. On va ouvrir hein, maintenant. Et à la fin de la vidéo, évidemment, on ouvrira les crédits. <rire> en espérant avoir un... Ce serait incroyable d'avoir un pool 4, voire un pool 5. Pool 4, on peut les avoir dans les coffres du collectionneur, mais c'est une chance sur 10. Non, une chance sur 100. Non, c'est ça C'est une chance sur 10. Non, c'est une chance sur... Je sais plus. Je crois que c'est une chance sur 100. Euh... Je sais plus, en vrai. Une chance sur 10 ou une chance... Euh, les... C'est 10 fois plus compliqué... Pool 3, Pool 4 par rapport à Pool 3 et Pool 5 par rapport à Pool 4. Donc ça doit être une chance sur 100, Pool 5, une chance sur 10, Pool 4. Non, je dis une connerie, ça doit être une chance sur 1000, une chance sur 100. Bref, en tout cas, c'est rare quoi. Euh, bon, bon, bon, bon, bon. Intéressant. Ça. J'aime bien l'idée de forge. J'aime bien l'idée de forge euh, ici. Le truc, c'est qu'on aura beaucoup de points au mid. On va faire Forge into Brood au mid. En vrai, ça fait quand même 12 points. On s'en rend pas compte, mais cette combo, elle est incroyable en termes de puissance. Et elle prend pas des cartes tech, genre des. Des. Des. Euh, des, euh, des euh, J'allais dire chang mais par exemple chang ou autre. Là, j'ai déjà 12 points. Donc c'est énorme. Bon, après, il joue pas Patriot. Donc il fait des points aussi. Il a pour le moment une belle sortie. Euh. Warlock au mid, c'est pas évident. J'ai envie de curver en fait, de jouer T4, deux cartes, mais en fait, c'est pas vraiment deux cartes parce que la dame Warlock il va me faire piocher, mais en fait, il va me faire piocher des cartes que je veux pas parce que là, je sais que j'ai T5, Iron Man, T6, Chavez, donc c'est vraiment pas évident. Est-ce que le play c'est pas juste? Est-ce que c'est pas Iron Earth à gauche? Iron Man au mid. Et Chavez à droite. Je crois qu'on va partir là-dessus. C'est-à-dire qu'on abandonne à gauche. Iron. Ouais, on a beaucoup de points au mid. Hein. On a beaucoup de points. C'est juste dommage que l'Iron Earth euh, est euh, proc sur le Forge. Là je vais pas, euh, je vais pas snap Donc vous voyez j'essaye de Alors je sais pas si j'ai continué mon raisonnement sur le snap Mais oui je commence à m'entraîner pour les tournois Il n'y a pas encore de tournois, il n'y a rien Mais je me dis si dans un mois, deux, deux mois, peut-être un an Il y a des tournois sur le jeu euh, Dans les tournois je pense qu'il faudra pas snapper forcément tour 1 Le snap c'est bien On va faire ça je crois C'est pas évident parce que Là on va dire qu'il fait genre euh, Ultron Qui met plein de créatures qui sont 4 de puissance Donc au mid il a toujours perdu il fait Ultron à droite. Ultron, il est combien Il est 9. Hein. Ou 8. Il est 8, euh, ça fait 9. Il gagne. Et à gauche. Alors si je fais Chavez à gauche. Il n'y a rien qui bat un 9. Donc dans ce cas-là, je gagnerai. À part s'il fait Ultron. En fait, tout, tout dépend où il va jouer son Ultron. C'est un peu, un peu tricky, hein. On est à 3, plus 9, 12 Plus 5 17 On est à 17 et lui il est à 9 9 et 9, 18 Donc, En fait s'il fait Ultron à droite je perds S'il fait Ultron à gauche En fait s'il fait Ultron sur la ligne de la, de la Chavez j'ai perdu Là on est d'accord ça, ça perd en points Je pense que je vais Chavez à gauche Mais c'est Vu que c'est 1 pour 2 vous voyez c'est ok là Ah non c'est Unslow Je sais pas si Unslow ça change de la donne Je pense pas je pense qu'on gagne. Hein. Si on faisait... On va compter. Mais je pense qu'on perdait avec Onslow. Oui, parce que là, il a 22. Donc, il aurait quand même eu 22. Et nous, on aurait eu, en gros, euh, bah, 3 plus... On aurait eu 17, hein, comme on a dit. Hein. On aurait eu 17. Donc, euh, bon, cool. Hein. Et vous voyez, pour le temps, il a le deck, on va dire, euh, le deck Patriot Combo. Bon, après, il ne faut pas... Avec ce deck-là, pas, c'est pas raisonnable de dire... Ouais mais le deck, le gars il a ça, il a ça. Parce que franchement nous on a quand même un deck avec une, un pool 5 dedans, un pool 5 qui est très fort pour le moment. Les, les, les joueurs qui ont fait quelques analyses sur le, les cartes pool 5 ou les, les gros joueurs haut niveau. Bon il n'y a pas vraiment des. Il a pas de classement, mais dans l'absolu. Tous s'accordent quand même à dire, enfin beaucoup du moins s'accordent à dire que ça, ça pourrait être peut-être une des meilleures cartes du jeu j'aime pas dire la meilleure carte du jeu parce qu'en vrai c'est vraiment c'est un jeu de combinaison plus que de cartes brutes quoi c'est pas comme sur un jeu de cartes traditionnelles, il peut y avoir une carte qui est vraiment meilleure que les autres on va Bast à gauche et on a une belle curve derrière donc ça c'est intéressant donc euh, c'est pour ça que j'ai snappé parce que j'ai mon Bast mon tête. oh intéressant bah écoutez on va Forge à gauche. Et on a. Et là, vous allez voir, euh, les points sont débiles. Là, les points sont vraiment débiles parce qu'on a. Ouais, domino, ok. C'est intéressant, Quicksilver, domino. Est-ce que ce serait pas un deck Agathe possible en vrai. Agatha Oh, ça c'est un peu chiant. On va aller au mid, je pense, avec Brood. On va aller au mid avec Brood. Et là, bah, pour 3. Et c'est ça, ça qui est fou avec ce deck. Pour 3 mana, bon, là, en vrai, on n'a pas 30 points parce qu'on est doublé par euh, ça. Mais bon, admettons. Mais on a 15 points. Pour 3, vous imaginez, 15 points, en fait, si tu fais ça sur une ligne, l'adversaire, il faut qu'il investisse son tour 4 et son tour 5 pour battre ton tour 3. Tour 5 seul ne suffit pas, tour 4 seul ne suffit pas, tour 6 seul ne suffit pas. Donc, et tour 2 plus tour 3, ça fait pas 15. Et tour 3 plus T4, ça fait pas forcément 15. Donc, en fait, le gars, il est obligé d'investir 9 mana pour battre 3 mana. Et c'est trop bien, en fait, tu gagnes une ligne juste avec 3 mana. Bref, vous l'avez compris, mais c'est incroyable. Euh, ok, ok. Bon, En vrai, on aura un Wallsbane ici qui va être gros. Peut-être que là, on va Angela, Mr. Sinister, mais à droite, ça, fait, ça pique un peu. Ou alors, je fais juste Mr. Sinister à gauche. Ouais. Ça m'ennuie un peu parce que j'ai pas énormément de points à gauche. Mais un peu quand même. Jubilee, faut pas que ça ramène un truc qui me batte. Non, ça me bat pas. Fait égalité, c'est pas mal quand même. Donc là, on ferait quoi Wallsbane au centre. Est-ce qu'il va essayer de se battre au centre Je pense que oui. On va Wallsbane au centre, il joue rien. Donc là il a sûrement un intéressant Ok C'est assez tricky Parce qu'en vrai il peut jouer la Bon là il va sûrement faire la 20-20 Infinote Il a snap Donc il a. on va, on va considérer qu'il a Infinote Après il peut avoir leader mais on va dire qu'il a Infinote Bon leader il gagne pas Donc s'il a Infinote Genre S'il fait vision au mid Il gagne pas ça c'est 9 hein. infinitomide il a 40 le 5 c'est ça le problème il a 40 il a 45 et nous on perdrait euh, 9 donc en fait on perdrait là largement infinitomide ici malheureusement il y a égalité et à droite bah, en fait je gagnerais mais ça ferait Défaite, égalité, victoire. Sauf qu'il y aurait trop d'avance avec l'Infinote. Donc là, en fait, la zone négative, elle nous fait vraiment du mal. Donc Je pense qu'on va partir ici. Après, il y a un Ironers pour gagner à gauche. Mais on perdra à droite, en fait. C'est le problème, c'est que le moins 3... En fait, sinon, on aurait juste fait... Je vais partir. Mais sinon, j'aurais juste fait Angela Ironers à droite. Et en vrai, c'était gagné. Enfin, En tout cas, s'il fait ce play-là, mais ce qui est, ce qui est très... Euh... Donc là, on est 2 pour 8. On sait ce qu'il va faire. On est plutôt drawing dead dans ce cas-là. Donc autant, autant abandonner. Pour le coup. Bon, déjà plus de sous. Ça pique. L'or, franchement, si jamais vous, avez, vous achetez de l'or avec votre carte de, votre carte de crédit, ne la dépensez pas dans des crédits pour le coup. Euh, vraiment, gardez cet or pour refresh les missions. Oh, bah là, on snap. Vous voyez. Parce qu'on a Bast Warlock. Et que ça, ça fait gagner. Tout simplement. Donc pour le moment, on est à... Bon, après, le winrate, encore une fois, sur une session d'une heure, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, ce deck-là, hier, j'ai joué à peu près 4... Peut-être pas 5 heures, mais je crois que j'ai joué 3h30, 4 heures. Donc, euh... j'aurais tendance à vous dire, faites-moi confiance sur le winrate. Après, bon. Je suis pas sûr que vous ayez la... Oh, Warlock ici, c'est cool. Ah, on pioche peut-être un peu trop, mais... On <rire> presque trop, en vrai. Je c'est cool, quand même. Mais euh... voilà, si vous avez Bast, vraiment, oh waouh! Vraiment, euh, essayez ce deck. Bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui ont Bast, mais je, je me suis demandé en fait. Je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo sur un deck que les joueurs ne peuvent pas monter? Enfin, beaucoup de joueurs ne peuvent pas monter. Parce que Bast, il faut la trouver dans, sa, dans son, son truc collectionneur, quoi. C'est pas évident. Ok, ça c'est cool en vrai. Ça c'est cool. En vrai, on a 8 manas et on a ça qui est méga cool. Donc je me dis est-ce qu'il faut pas faire un play genre Iron Man, Wallsbane. Les deux remontent dans la main. En termes de points on est vraiment strong. Et la Wallsbane elle remonte avec euh, 5. Wallsbane sur cuve de clonage c'est un peu comme Venom ça marche super bien. Qu'est-ce euh, que, qu que j'allais dire Oui euh... Donc, ouais, je vous. Oh, jamais vu. Voilà, la Chi-Hulk. pour chaque, Ça, c'est pool 6, je crois. Euh, pool 5, pardon. Faut que j'arrive avec pool 6. J'ai des infos que vous n'avez pas. <rire> non, il n'y a pas de pool 6. Euh, pour chaque point d'énergie non utilisé au tour précédent, cool moins. Bon, ça fait des points. Ça remonte dans la mimine. Il y a du Cosmo. Euh, Cosmo, c'est chiant pour la Wallsbane, mais ça remonte quand même dans la main. Je suis Iron, Man. Pour Iron Man, ça fait quand même des points. Donc, ça reste cool. Je pense qu'on va, bon on peut plus Wallsbane à droite. Je pense qu'on va Angela, Nightcrawler. On va faire un truc comme ça je crois. De toute façon en termes de points, ah si il remarque en termes de points. J'aime bien Angela, Nightcrawler. Lui il met des Cosmos mais on s'en moque. On va sûrement peut-être Chavez à gauche. Faut voir parce que c'est un deck avec des Cosmos, il peut y avoir des Destroyers. Ah, je sais pas, il joue. Je sais pas, c'est pas évident. Je fais quoi Je fais un Iron Man au mid. Ou je fais genre... Un truc plus tricky, ça. Ça. Mass tricky, hein. Là, je suis vraiment devant. Je vais essayer de me battre au mid. Je fais juste Iron Man au mid. Je suis pas obligé de déplacer lui dans l'absolu. Donc je fais juste Iron Man au mid Et passe. Euh, je, euh, je fais juste Iron Man au mi passes, Je pense Ouais il est 3 hein, en plus C'est ça qui est bien Je suis. Donc là il y a peut-être un Infinite qui va tomber Il a passé Est-ce grave Bah c'est pas tant grave C'est pas tant grave C'est assez intéressant ici Genre, j'ai envie d'aller à gauche. J'ai beaucoup de flexibilité. Il y a un play du style ça. Ou oh. Il y a un play du style ça. Forge. Brood. Ça fait pas mal de points à gauche. Et Nightcrawler. A droite il me fait passer à plus 2 Plus 4 Enfin égalité quoi Putain on va partir là dessus Je sais pas trop ce que ça donne mais On va partir là dessus Ah il joue plein de créa Oh encore une shiolk Mais comment c'est possible Ah cube de clonage bah oui Armor ah. Attends, mais comment il a autant de shiolk Ah moon girl wow ah, Je me suis fait avoir là J'ai pas trop suivi là et je suis pas loin en vrai. Ouais je suis pas loin sur toutes les lignes mais je me suis fait avoir il y a trop de shiolk avec la cuve. Ah ouais bah moon girl. En fait Ouais, c'était compliqué là. J'avoue que j'étais pas dedans là sur cette partie. Je reconnais. Je reconnais, je reconnais. Ouais j'ai été euh, omnubilé par la, la puissance et la beauté de, de shiolk je crois. Pour le coup. My bad, my bad. Ok, donc on, on snap pas hein, quand on n'a pas le, le petit bast, le petit bastette. Destroyer, ça marche pas trop avec notre deck, pour le coup. Bon, ça c'est pas un super lieu pour nous, hein, ça c'est évident. La salle du trône. Les decks en général infinite peuvent être un petit peu mieux. Ou les decks gros, gros monstres. Ah, voilà en main. Plus vaut tard que jamais. On va le jouer. Euh, on va snap pour le coup. On l'a. Donc on va faire une belle sortie maintenant. Je pense qu'on va basse Nightcrawler. Je pense qu'on n'a pas besoin de piocher là. Storm. Storm c'est pas mal. Parce que justement on a ce Brood qui fait 9 points à gauche. Et on aura le Nightcrawler qui pourra y aller. Donc en fait on a 11 à gauche. Si on veut. Donc, on fait ça. Hein. Le petit destroyer là. <rire> on va faire ça juste. Lézard. Bon, Lézard ça va, on peut le casser. Et on peut bloquer un Docteur Doom même. Parce qu'avec Nightcrawler, on aura plus. Que ce qu'il a, plus Doom. J'aime l'idée d'essayer de... de gagner à gauche et au milieu. Donc je ferais bien un truc du, de ce style. Genre j'abandonne à droite en fait. Et je finis par Iron Man au mid. Faut juste gagner à gauche mais je pense que c'est ok avec Nightcrawler. Là il a Gamora. Gamora ça fait des points mais... Ouais je pense qu'à gauche on va dire qu'il peut pas y aller. Donc en fait si on fait ça, on a 11. Lui il a moins 3. Donc en fait il a 4. Donc il lui manque 7. Donc 7, Docteur Doom ne fait pas les 7. Il n'y a pas de truc qui fait 7. Donc en vrai je vais juste à Iron Man au mid. Et comme ça je joue vraiment que sur deux lignes ici. Je pense que ça devrait être ok. On a 7, 8, 9, 18. En fait je réfléchis s'il fait Chang-Chi au mid. Je pense que même sur Chang-Chi on gagne. Iron Man. Iron, ça change rien. Quel monger ah, Killmonger ça change. Killmonger ça change. Et vous savez pourquoi il gagne C'est un chanceux, hein, mon adversaire. Parce que il est arrivé à booster sa Storm et booster son Lézard. On est d'accord, hein ouais. ouais. Avec son Iron Earth, il est arrivé à booster les deux de gauche et ce qu'il fait passer devant. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Pour le moment, on n'a pas le win rate. Enfin, encore une fois, parlons pas de win rate sur une session d'une heure, ça n'a pas de sens. Mais bon. Voilà, j'aime ce deck, je l'ai construit. J'ai envie que vous... vous ayez une bonne image de lui, quoi. Mais bon, je vous dis, hein, le win rate est à plus de 60%. Donc, euh, autant on peut ne pas faire confiance à l'humain. Autant on fait confiance toujours à la... à... aux mathématiques. Ok. Donc là, on va forge Sinister, je pense. Euh... On va faire un truc comme ça. Mais vous voyez, ça peut se jouer... Euh, enfin, ça peut se jouer en, sans Bast. Bon, c'est moins fort évidemment, mais le côté Zo... Euh, qui finalement ne prend pas Killmonger. Bon là, on a pris Killmonger, c'est assez rare en vrai. Mais ça peut exister. Oh, Bast. Un peu tard dans la curve, mais je pense que c'est quand même ok. Donc on ferait Monsieur Sinister ici. Et on ferait Bast ici. Comme ça, on boost Wolfsbane. On boost Nakia, on boost Iron Man. Vous imaginez la puissance. Enfin, franchement, le, le truc est fou. Ah, il y a Cosmo, Counter. Décidément, ils savent que je joue ce deck ou quoi Bon, faut faire gaffe, il ne y avoir un Destroyer au centre. Il faut quand même essayer de gagner le centre. Je réfléchis si je fais euh, Chavez. Je pense que j'ai perdu sur Cosmo, mais... Si je fais Chavez, Iron Earth... Si je fais Destroyer, j'aurais perdu. C'est pas évident. Je quand même gagner à gauche. Si je fais Wallsbane, je gagne à gauche. Je crois que je vais faire ça. Je vais juste gagner à gauche. Ou alors je vais à droite. un peu pareil. En fait pour lui ce sera un peu tricky dans tous les cas. Ah sur le spectrum. Non mais je crois qu'on va à droite. Je crois qu'on va à droite. Professeur X. Ok. Donc là on sait. Nous on a... Est-ce qu'on gagne là Là il faut juste compter c'est juste des maths. Enfin, c'est simple hein. On a... on a 2 plus 9. On a 11. On a 22. Et lui il a 7. 7. Euh, attends c'est égalité non J'ai 2. Pourquoi j'ai 2 Ah non, j'ai 1. Pardon, j'ai 1 plus 9, j'ai 10, donc j'ai 20. Au mid, j'ai 20. Et lui, il a 7 et 15, il a 22. Donc vous voyez, on perd au mid. Donc là, il faut partir. Mais vous voyez, c est, c est, ça se joue vraiment là sur le bast. Hein, parce que sinon, l'Ironman il est 3, donc j'ai 6 de plus en soi. Ah là là, c'est frustrant, c'est frustrant. On n'y arrive pas, là, on se fait, on se fait trop, trop counter par les Cosmos. le Cosmo, Killmonger, la game d'avant et pourtant, le deck a été... Je l'ai vraiment essayé de le construire pour qu'il ne soit pas euh, justement sensible par rapport à un zoo. Sensible au... à aucune carte, quoi. Même en termes de... De... De... De... de puissance max, on n'est jamais... Euh... C'est rigolo, ça. On n'est jamais très haut, donc on prend pas trop de Chang-Chi avec notre paquet. Mais là, j'avoue que le Cosmo... Ça se joue à peu de points, hein, finalement. Vous voyez, on fait quand même pas mal de points sans ce fameux... Sans ce fameux bast et c'est vrai que quand on a bast ben Pour le coup les games on les perd pas On est censé pas les perdre du moins Ok ok On fait quoi Angela y a pas besoin de mettre beaucoup à gauche hein y a vraiment pas besoin de mettre beaucoup à gauche J'ai pas envie d'aller sur la ligne du sunspot Faut pas que ce soit un terrain horrible. Ah, c'est ok. Vanakia. Bon, en fait, l'Iron Man avec euh, les effets continu sont doublés. Ça marche super bien. Je vais juste faire gaffe au Professeur X. Mais... Bon, là, il faut pas qu'il ait un truc trop trop gros. Bon, on a un truc très gros, nous. C'est chouette. Oh, waouh. C'est à la fois pas bien et à la fois bien. Je pense que c'est mieux pour c'est mieux pour nous mais en même temps c'est quand même vraiment un monstre tout de suite le play c'est quoi c'est genre Nightcrawler Iron Earth j'aime l'idée ça fait vraiment beaucoup de points à droite mais il faut prochain tour on fera l'Iron Man à gauche l'Iron Man il est 5 hein, vous imaginez l'Iron Man il est 5 de patate hein. Ouais, il essaye de se battre à, dro à droite. Mais on a quand même beaucoup de points. Hein. Sachant qu'on peut encore virer le Nightcrawler. Armor. C'est quoi un Iron Man à gauche Est-ce qu'on déplace Nightcrawler au centre Je crois que c'est ok. Ah non, parce que là on est à 25. Avec Nightcrawler. Dans on enlève Nightcrawler, on est à 21. Et s'il fait euh, Professeur X, il gagne à droite. On va laisser le Nightcrawler. Je suis Iron Man. Là j'ai 20 hein, juste avec ça. Hein. <rire> La, carte, elle fait, ouais. La carte elle fait 20 ici. Victoire. La carte elle fait 20. Oh là là on se gave là en crédit. C'est chouette en vrai. C'est chouette, c'est chouette. Euh, ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En vrai, sur le deck. Posez dans les commentaires ou même sur Discord. Ou alors euh, directement en stream. Voilà. Bon, essayez de les poser quand je stream du Marvel Snap. Plus que quand je fais du BG ou de, du Hearthstone, mais... Oh Snap. Et vous voyez, le... c'est bête parce que la puissance de la Chavez, on la voit pas trop dans l'absolu. Mais... Vraiment elle, elle augmente, alors je ne saurais pas vous dire euh, quelle est la probabilité exacte mais elle augmente vraiment euh, la proba d'avoir le, le Bast en main. Et parfois Bast T2, T3 c'est quand même fort. Évidemment, quand c'est T1 c'est incroyable. On va forge ici. Je n'ai pas vraiment envie d'aller sur l'Academy Strange. Et ça me va, ça me fallait pas que ça aille sur Brood. Je change votre main. Bah, écoutez, Brood, c'est très fort. Vous voyez, pour 3, on a 12 points. C'est énorme Pour 3, on a 12 points, vous imaginez 12 points, c'est supérieur à un tour 5. C'est un tour 6. Pour 3, on a un tour 6 en termes de points. Alors évidemment, voilà les lieux qui bloquent. Voilà, là, il a Storm et le gars, il a déjà perdu à droite. On va évidemment en rajouter. Donc je pense qu'on va Iron. Pour être sûr. Aaron ou Wolfsbane Wolfsbane c'est 8 points. Non c'est 7 points. Ça c'est 3. Non c'est mieux ça. <coughs> Comme disent les adultes, euh... Atum. <rire> ok. Oh le wong, le vilain wong. Bah j'essaye de gagner à gauche hein. Iron in Chavez hein. Bon, en vrai, il gagne pas forcément sur son, son White Tiger Odin Black Panther. Wow. Ok. Alors ça, ça c'est pas cool ça. Faut voir, il est combien Il est 17. Il est gros. Hein. Comment il est Ah oui, il est 17. Il passe 34. Il gagne avec euh, Zola. Zola le fait gagner. Hier d'ailleurs, pour l'anecdote, pour montrer la puissance du deck, voilà, bon, on a perdu. Mais euh, hier, j'ai gagné contre un Black Panther euh, Wong Zola. Donc, vraiment, la combo parfaite. Et en termes de points, je suis arrivé à gagner. Bon, là, vous voyez, on est beaucoup de points en soi. Si on analyse bien euh, le nombre de points, c'est assez fou. Mais là, malheureusement, je pense qu'on va perdre. Parce que à droite, il nous bat quand même, même s'il a du retard. La combo, elle est vraiment stupide. Ouais, la combo est... est, ma foi, fort stupide. Donc, euh... à gauche, on a toujours gagné. Et au mid, euh... peut-être qu'avec un Iron Man, on aurait gagné au mid. Genre, si on faisait Iron Man, ouais, mais non, mais en fait, il y avait Strange. Mais sinon, je pense que j'aurais sûrement Iron Man au mid. Iron Man au mid, ça, ça faisait 4, ça faisait 13, ça faisait 26. Ouais, il avait plus que 26, il a 34. Ah non, parce qu'il aurait 32. Non, il avait plus. Bon, on va partir ici il y a souvent Zola, il y a... en général quand il n'a pas forcément de draw accélératrice il a 75% de chance de piocher toutes ses cartes euh... donc si on considère juste cette, strat... cette statistique brute ok. le gars il a ici euh... Bah, euh... 3 chances sur 4 d'avoir la carte donc 75%, il nous reste 25% qu'il n'est pas Zola euh... 25% c'est pas bon mathématiquement pour, pour prendre le play 1 pour 2, ouais, je pense. Euh, basse, -tête, basse tête à gauche, basse tête au centre. Euh, on va basse tête à... au centre, je pense. Tout dépend ce qu'il fait là. Iceman. Oh, the... Jut, mais je pense qu'on gagnera toujours à gauche. Je pense qu'on n'a pas de T2. Mais... Ah si. Ouais je pense que j'ai toujours gagné. Je vais, je, vais, je vais cliquer. Je pense que je gagne toujours à gauche. Bah Brood Wallsbane euh, peut pas gagner en termes de points, c'est trop gros. Bon faudra gagner les autres lignes, mais. On va faire ça. Voilà on a 9. Et derrière on a 3 plus 6, on a 9, on a 18. Vous imaginez on a 18. Ouais, 18 points, il le sait. Je sais pas s'il concide avant de voir, mais faut qu'il voit. Ouais ouais on a trop de points Beaucoup trop fort Beaucoup trop fort Bon en tout cas là sur cette session On a je crois plus perdu que gagné Par contre en termes de volume de cube je pense qu'on est, on est devant Parce qu'on n'a pas perdu de 8 Ah oh, ça c'est sick Ouais bon c'est carte pour carte L'avantage c'est que son torche il est déjà à gauche Sa torche elle est déjà à gauche En général, un deck déplacement il va pas à gauche, il commence ici. Donc je pense que je vais dire, je vais faire bast à gauche. Into warlock à gauche. pas si mal ça pour nous. C'est pas si mal. Bon, on a pas mal de points. On avait un d'avance et là on fait un T3. Enfin, 3 de puissance, donc là on va piocher avec Warlock. Ouais, c'est trop fort hein, en vrai. Hop, ça draw. On a la Wallsbane qu'on peut mettre à gauche. C'est beaucoup de points. Oh bah écoutez, on va sûrement Angela Forge. Ah non, on a, que 3... on a que 3 mana. On pourrait faire Forge en se disant si on pioche Sinister ou Brood. Ça fait beaucoup de points à droite. Je pense que c'est ok. Je vais Forge à gauche. Bah sachant que je vais piocher trois nouvelles cartes, il y a des chances que j'ai un Sinister ou un Brood. On va faire juste le Forge ici. Bon Dagger elle est grosse. On s'en moque, on veut pas piocher avec Warlock. On a le Brood. Donc là on va juste Brood à droite. Donc on a 4, on a 12 points pour, euh, sur tour 4. Donc vous voyez c'est meilleur qu'une jaune, c'est meilleur que tout en vrai. Qu c'est quoi le meilleur T4 en termes de points C'est genre une Marie qui est 10 pour 4 Sauf qu'elle fait moins 1 à toutes vos créas. Je peux snapper d'ailleurs. Enfin, c'est le problème c'est que le, le snap en vidéo ou en stream c'est pas évident parce que quand on le fait pas T1 du moins, c'est pour ça que T1 c'est bien aussi. Parce que comme ça on a enlevé ça de la tête. On a juste à réfléchir au gameplay et accessoirement à la fin abandonner ou pas abandonner. Mais c'est vrai que le timing du snap, ça demande de la concentration. Et c'est gros ce qu'il fait. Brood. Boum boum boum boum boum. Pioche. On va Iron Man quelque part, peut-être à gauche. Bon, il faudra gagner la ligne. Il est bloqué, mais il n'est pas vraiment bloqué. Mais il est un peu bloqué quand même. Je crois que je vais juste Iron Man au centre. Et j'avise au prochain tour. Je suis Iron Man. Cloak. Donc il peut déplacer ses cartes sur Cloak. À gauche, mais on s'en moque. Et on s'en moque pas parce qu'en vrai, ça nous donne plus de flexibilité si on veut pas juste Chavez. Sachant qu'à gauche, s'il déplace. En fait, le problème, c'est que s'il déplace Dagger, Dagger en soi, soit elle va à gauche, soit elle reste au mid. Parce que nous, on peut faire juste Chavez au mid. On a 2 plus 4, 2 plus 9, on a 11, 11 fois 2, 22. Donc on a 22 points si on veut au mid. A droite, on a un peu de points aussi. En vrai, la Wallsbane est cool au mid. La Wallsbane, c'est 1 plus 6, c'est 7. Sauf que l'avantage c'est qu'on peut Ironers quelque part peut-être pour prendre un peu de puissance. Ou alors juste Chavez. Hein. En vrai on peut faire soit des trucs tricky soit pas. Mais j'ai l'impression qu'à gauche c'est un peu la mortadelle quoi. J'ai l'impression qu'il ne faut pas aller à gauche quoi. Gauche il va, ça va faire peur là avec son cloaque. Je prépare un play du style ça. Ça et ça. En espérant juste qu'Ironers chope les trucs de droite. Putain on va faire ça Ça que pourra Et On a un peu de points hein. Et vous voyez c'est ça l'idée c'est qu'à la fin Bon en vrai lui il a fait énormément de points avec dagger Mais à la fin on se dit pas Franchement il faut vraiment qu'il fasse n'importe pour gagner quoi On a tellement de points qu'après il peut gagner hein. C'est pas... pas impossible mais On a vraiment beaucoup de points Voyons, ah, on est pas loin. voyez, on est à 1. L'idée l'idée de était bonne. Hein, pour le coup, l'idée est gagnante. Je pense que statistiquement, on est devant. Il faut juste que Ironers chope à droite. Ah si, ça a chopé un Broodling, remarquez. Ça a chopé qu'un seul Broodling. Euh, ça a chopé un Raptor. Et ça a chopé un Warlock. Donc en gros, ça a chopé un sur chaque ligne. Pour pouvoir gagner, il faut que ça chope deux à droite. Ouais, c'est pas évident. On est peut-être un peu derrière, finalement. Ah, c'est chaud. hein. C'est assez tendu, hein. Non, il y avait euh, l'inverse. Il y avait Wolfsbane à gauche en considérant qu'au mid, on était vraiment fort. Mais non, au mid, il fallait des points parce qu'il y avait ce dagger. Et ouais, ça s'est joué sur des petits détails. quoi. Ok, ok. Bon, petite dernière et après, on ouvre les, on ouvre les crédits. Ok, ça, c'est bien pour nous. On va commencer par Forge, Warlock. Non je pas, peut-être juste Warlock, Forge Brood, ça me paraît un peu plus intéressant. Comme ça, je pense plus. Tant pis pour la pioche. Ah ça c'est chiant. On va faire ça, on va forge brood à gauche. Comme ça à gauche, on va piocher, on aura beaucoup de points. Je pense que ce sera pas mal. Alors, ouais, on aura 12. Donc il va falloir qu'il investisse dessus. Oh, ça c'est bien pour nous quand vous jouez une carte ici, détruit là La détruit plutôt. Donc on va faire brood à droite. C'est super. Comme ça, à droite, c'est gagné. Une goblin. Oh là là. En plus il a eu le Shadowland. Sérieux cette chance? Ok. Donc là, on a gagné à droite. On a, et, on a 8 points. Donc 8 points ça bat euh, Doctor Doom. Là normalement, et des White Tigers, des conneries. Donc là c'est bon. Il va falloir gagner sur les autres lignes maintenant. On a plein de plays intéressants. Je pense qu'on va Nakia. Into Iron Man à gauche, Into Chavez à gauche. Je pense qu'on va juste gagner à gauche. Ouais bon ça ça change pas grand-chose aussi ça change s'il a death, mais death il peut pas la jouer là il est pas assez sacrifié je crois là il sait où on va on va là et lui il est bloqué donc euh, soit il trouve un moyen d'aller à droite bon il peut il a Bucky Barnes, quand enfin, il joue une carte elle sera morte, mais en vrai Bucky Barnes ça marche pas parce que ça fait 6 points et nous on a 8 vous voyez et même avec Nova ça ferait 7 vous voyez la puissance là du Brood sur ce genre de lieu Hop Goblin bah, décidément le gars. De bah, toute façon au mid j'avais pas prévu de gagner. Ok. Et on finit par juste la Chavez à gauche. Et puis euh... bah, snap mais en même temps il y a des choses qui nous gagnent là. Je vois pas franchement je vois pas. Ouais. Il y a, si, non, il n'y a pas de combinaison. On aurait pu snapper avant. Vous c'est la difficulté. Bon, je fais une petite dernière et après les cartes. Mais toute la difficulté du, de, de ne pas snapter T1, c'est choisir le bon timing. Je pense que le bon timing, c'est toujours... Dès qu'on a soit une carte clé, on va dire ça, il connaît pas notre deck, donc il sait pas. Même si quand il voit Bast, il, il sait, mais bon. Il peut se dire, euh, j'ai moyen de, de gagner. bon Ça, c'est très chiant pour nous. On l'a vu. Et euh, ouais, Soit snapper quand on a bast Soit considérer à un moment Qu'il y a des lieux qui nous avantage Voilà typiquement ce genre de lieu pas, pas le sanctum pour le coup Et on peut se dire bah Franchement combinaison forge brood C'est quand même très très fort Et c'est ça qui, je trouve très intéressant dans ce jeu Bon ça c'est cool on a le nightcrawler là dessus euh, C'est ça que je trouve extrêmement intéressant Dans ce jeu c'est que en fait, le Brood, je l'ai depuis beaucoup de, beaucoup de temps dans ma collection. Peut-être deux semaines. Mais en fait, j'ai pas créé de deck autour parce que je me suis dit « Mais pour moi, ça marche marche avec Cérébro, ça marche... Euh, » On va, ah. En vrai, franchement, on va juste Nakia, là. Nakia, elle est vraiment forte. Hein. Genre, à droite, en vrai... L'idée, c'est de faire quoi Nakia, T4, Brood à droite. Ouais, on va faire ça, hein. on a beaucoup de points. On va faire la Nakia. Ça c'est 5. La wave mais je pense que c'est quand même... Ah non c'est pas Brood pour On a la wave. Autant faire Iron Man. Iron Man au mid. Agatha. Ok. Donc c'est un deck Agatha. Il a des points mais... C'est vrai qu'il a des points. Parce qu'en fait le but c'était de faire... 15... Ah non il a quand même beaucoup de points. Un peu chiant là. Oh, pop, pop, pop, pop. Ça me plaît pas, ça. Parce que nous, on avait. Euh, pour 3 mana, on avait 15 points. Vous imaginez la violence, mais en même temps, euh, lui aussi, il est violent. Après, on peut quand même. Hein. Ah non, mais plus que 15 points. Ah non, mais attendez, j'ai des bêtises. J'ai Forge, Brood. J'ai 21 à droite. Non, mais c'est trop bien. J'ai 21 à droite Pour 3 manas. j'ai 21 euh, En vrai lui faut il faut qu'il investisse des trucs hein. Donc la vision bah. bon, La vision est relou Genre La vision elle nous fait perdre je crois Après on a toujours ce, ce petit iron là Qui peut, qui peut carry hein. Parce qu'en gros il va sûrement vision à gauche Il va sûrement vision à gauche Ouais, vision, c'est vraiment, vraiment pas réglo de jouer ça. <rire> on fait Iron Earth. On a 22, donc on a quand même 5 d'avance à droite. Et l'Iron Earth chope 2. Ouais, c'est... Bah, théoriquement, on est censé partir ici. Quand même, en termes de points, on sera... après, ça va choper 1. Ici, en fait, si ça chope 2 à droite, 1 au centre, franchement, c'est super... Bon, on va dire que ça fait souvent ça. Bon en vrai je la joue mais je suis censé la partir euh, partir. C'est vraiment parce que c'est la dernière et que c'est rigolo. Ouais GG. On gagne. C'est ce qu'on a ce que ça, ça a fait ce qu'on qu a voulu. Deux à droite. Et c'était gagné sur une Chavez. Magnifique, hein. Bon. On a bien fait de rester là pour le coup. Je pense qu'en vrai, je l'aurais consigné normalement. Mais c'était la dernière game. Bon bah on a bien rattrapé le win rate, n'empêche. Euh, J'espère que le deck vous a plu. On va évidemment ouvrir les crédits. Donc voilà, c'était la liste euh, que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour le coup. C'est pour ça que bah, forcément on a un lien d'amour de, de, mais un lien quand même un peu émotionnel on va dire avec le deck. J'ai passé euh, 3-4 heures dessus à essayer de créer la meilleure liste. C'est vrai qu'à la fin quand on le propose sur YouTube et que ça ne fait pas exactement comme on avait fait durant la session d'entraînement pendant 4 heures, bon, c'est un peu frustrant j'avoue. Mais Donc voilà, je <rire> suis un peu frustré mais en même temps... Je pense que j'ai quand même montré la puissance du deck dans certains spots et la faiblesse aussi dans d'autres. Hein. Indéniable, hein. c'est indéniable, hein. c'est pas non plus un deck 100% one no knight. Ça n'existe pas. Euh, donc, on va trier par qualité, euh c'est très bien. La White Tiger à 500, let's go. Peut-être que j'ai. Vu que j'ai pas eu de chance dans mes games, j'aurais peut-être de la chance là, en ouverture d'un pool 5. C'est dingue, hein. Boum 400 crédits. C'est pas mal, c'est pas mal 400 crédits. Je crois que j'avais jamais eu même 400 crédits. Donc là, on crée une autre White Tiger qu'on va pouvoir commencer à 25. Et je très belle en plus. Bon, en vrai, elle est très belle, c'est toutes les mêmes cartes à chaque fois, mais. Et c'est un petit peu plus joli. Euh... Ouais hier il y a euh... Ah non il y a l'angel avant Hier je me suis retrouvé dans un, dans, retrouvé dans un spot Où en fait j'avais 100 crédits Et je pouvais rien améliorer parce que j'avais tout amélioré Déjà à 100 Donc c'est pour ça que c'est mieux de commencer à 500 Quand vous avez beaucoup de crédits Parce que parfois vous avez 100 Et vous pouvez rien faire avec Alors c'est pas grave au pire mais. Ouh. Alors j'ai pas Patriote J'ai pas Mystique mais Ultron c'est important de l'avoir. Euh, Ultron c'est important de l'avoir. Écoutez je vais faire mon petit screen. Il <rire> est content. Parce que... Hop là. Je vais faire mon petit screen parce que Ultron c'est quand même cool. C'est une carte importante du pool 3. C'est une carte qui rentre dans plusieurs decks. Pas que dans Patriot. Même s'il si a beaucoup de puissance dans Patriot. C'est pas un pool 3 mais on va pas accuser le coup. Nova, on en crée une autre. Est-ce qu'on va sur l'autre réservoir Pas loin, pas loin. 50 crédits. Des boosters, on s'en moque. Il nous reste 100. Là, ça devrait être bon. Bah, on va ouvrir un 100. Ah non, vous voyez, j'ai pas de 100 en fait. Hein. Vous voyez, c'est rigolo, j'ai pas de 100, j'ai que un 25. Le 25, ça suffit pas, je pense. Bon, je crois qu'on va pas ouvrir un coffre de plus. Je sais pas, il manquait combien Si, c'est bon. <rire> vous avez de la chance en vrai. Et là, c'est le pool 5. Boum 300 crédits. On peut continuer. Un petit peu. Ah non, j'aurais dû ouvrir un 300, vous voyez. Je suis con. Parce que là, j'ouvre un 100, j'ai plus de 100 derrière. Bon, en vrai, ça change rien, mais. Donc là, je peux ouvrir un 200. Ok. C'est pas, pas le plus beau, mais. Bah écoutez, euh... c'est pas mal déjà une carte, franchement, d'ouvrir en pool 3. À un moment, t'as vraiment peu de cartes. Bon, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce deck vous a donné envie euh, bah, de le jouer. Et accessoirement, si jamais vous avez beaucoup de tickets collectionneurs et que vous, vous tombez sur Bast, Bastet, euh, bah, peut-être que vous allez euh, vous faire kiffer. Je pense que la carte est incroyable. Je la mettrai pour le moment dans le top 5 des meilleures cartes. Et, euh... et voilà. Merci à tous et à très bientôt. Ciao tout le monde